Jesus, are you okay? I'm fine. I'm fine. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I'm sorry. Everything's fine. Everything's ben. not fine. We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split I'm open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody. Whoever package, back there. Lee a hidden outside the wall. Carly, Mais elle n'a rien à cacher Nous devons le Back off. position confiance. pas un Thank you, Lee. She can fight her own battles unless there's something going on here that implicates you both. Don't be ridiculous. Oh, Mir consolo. Maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look. Carlos is a stand-up gal. and maybe this was all just a mistake. You need to look at the facts. Let's calm down, we'll eat and we'll deal with it. Yeah, let's do that. Okay. Arrête d'accuser tout le monde. We know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. I know, Lily. I know. Nobody was stealing anything! Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. Il s'est coincé dans le moteur Tiens on va voir Espérons que c'était un zombie Oh là la là, la là, la là, la la la Mais celle là elle commence à péter un câble Elle me saoule là Lulu je prends le parti de Kenny et Carley parce que Lily me saoule. Democracy. il Faut lui tirer une balle, hein. you know, Non! Je pense que vous devriez ce que tout le monde pense. Je pense ben qu que vous devriez Je ne vais pas ça. pousser Ben around, mais vous ne pouvez pas me pousser. Je ne pas me sentir comme ça. Je c'est peut que c'est It deux de vous. Il n'y a pas de c'était quelqu'un d'autre. Il pourrait même être quelqu'un qui s'est C'est ridicule. C'est Ok, fine, Penny Je ne sais pas, Just. Stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll, I'll do watches for months. Huh? the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Just you think any of that is good now. Just let me stay. Les God please. These broken, Lily. I can see. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence! Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this, you're torturing him! No! stop! This is about trust, and I've never trusted you. I can't leave. Tu sais que je ne peux Lee! Please, le S'il me out pas the groupe! Nous ne le Now pas! Là! J'ai retourner! Ça qui se Tu penses que tu es une petite non? Comme rien ne peut te Mais tu es juste une petite fille page de Lee's et try d'aider quelqu'un pour une a résolu l'affaire. NON Carly Mais pourquoi t'as fait ça Mais pourquoi t'as fait ça Mais non Tu ne viens pas avec nous Lily, tué Mais t'as tué Carlé! Non! Non, je suis désolé, non. Moi, je veux pas une, une, une meurtrière avec Clémentine, je suis désolé. Non, non. T'as tué Carlé. Non, j'ai baissé mon volet. Je suis désolé, mais non. Non. Putain. Je vais parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça? ce tu te sens bien? Qu'est-ce a raid? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce le plan? Vous n'avez jamais eu une victime de groupe je vais garder un eye sur lui et voir ce que je peux faire de perspective East. Guys. C'est important de rester honest Oui, c'est mieux. Clementine, Elle a demandé si je pouvais le dire ou si je ne le disais pas. Je ne vais pas dire qu'il a été mordu, mais... Euh Duck est été Hein Il a été mis par un walker qui a essayé d'essayer du motel. Je... Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que Carly More. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my tree. On perd de l'eau les gars. C'est vachement important. Faudrait qu On qu'on mette ça dans un bol qu'est-ce pour récupérer l'eau. Quoi Quoi Non c'est un rêve Non non non non non non non mais t'as pas été en contaminé t'as pas été en contact avec des zombies We got Je disais que je pars pas beaucoup, mais je suis. J'arrive pas à reprendre du recul par rapport à Lily là. Parce que oui, il y a une journée qui est passée, moi ça fait à peine 10 minutes là. Je suis... Faut pas lui dire. Allez. Allez. Lee if you come across anything to drink, uh, if there's a dining car or something, I think Doc's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Huh? Be careful in there. Okay. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? I cross my mind. Ah! Je... C'est d'en parler là. Putain, mais c'est Lily là. Non mais elle me saoule là. Wow. Bah je, vais lui, je vais lui parler à, à Ben. Et je vous dis, eux, ça, ça fait une journée. Eux ils ont pu prendre leur cul. Moi, ça fait 10 minutes. Je suis bon. Non. Pas ça. Est-ce <rire> <ça. rire> <rire> <rire> <Okay. rire> Est que tu aurais fait ça? c'est clair. Of yeah, Pourquoi tu recèles là comme ça Bon, on va essayer de regarder Est ce que c'est ouvrable door to the box car d'accord mais du coup tu peux l'ouvrir génial Wow, somebody's been living in here yeah man shit think they're gone i hope so but this looks recently used be on the lookout and have your guard up de l'eau je la prends ouais je l'avais promis euh... Alors, du coup je vais chercher ça puis bon ça devrait apaiser euh, les tensions merde Ah merde, c'est de l'autre côté. C'est en face. Ok, d'accord. Hop. Thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Hey, Sweet Pea. You okay out here? I don't think Doc feels good. Mais ben, il transforme, hein. Hey man, nous encore et nous n'avons encore de choses. C'est bien. Le pourrait utiliser le reste comme Lily back there? ça? The oui, the like yes, Lee. Oui? Nous devons avoir lignes. Oui. I would have left her. Okay, then. How's Duck? Bad. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about it. No that little girl is a puzzle yeah she is Poor Carly God where did yesterday go I don't know are you okay? I know you were fond of her see from me mom I was this isn't any time for you know romance but yeah I was uh, fond of Yeah. J'imagine. Hein. Moi, je fais par rapport à ses babies, J'imagine. Hein. Je mis énormément ce Carly, hein. Putain, elle était géniale avec nous. Euh. C'était une fille, j'avais pas envie de la contredire. Puis là, elle creuve comme ça. Ça m'a. Non mais. Je... Ah. Elle te parle beaucoup à hein, Clémentine, toi ou <rire> Mais ça me tue à chaque fois de cesser. Ça le. Ok, bug, bug ça arrive. Écoutez, euh... je vais passer par là pour voir s'il n'y a pas... Part... Mmh. Je vais aller voir Kenny. Ça je m'intéresse. Hein. C'est le jour de show, hein, sauf franchement. c'est un peu dégueulasse, mais il voilà. faut qu'on se dépêche, parce que sinon euh, il, va, il va crever. Euh... Il va crever, Doc. Hein. Alors je me demande s'il n'y a pas d'hôpital. Euh, ouais. ouais. Bah, je, je vais dire ça à euh, euh, Clem, je ne suis pas en vidéo spéciale. Mais il serait plus au moins de trouver un dialogue. A mm. mon avis, euh, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais euh, elle euh, relate. Euh, le, bah, son... ce qui se passe euh, sur sa tristesse, euh, sa, sa tristesse sur euh, Duck. Alors que bon, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a vu Kenny tuer quelqu'un, euh, tout genre de trucs. Alors bon, euh... c'est cool. Mais est-ce que tu peux ouvrir Ça me tue à chaque fois. c'est. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il va d'abord euh, dire un truc de spécial. Euh. Un truc, euh. Faut des piles. <rire> J'ai regardé plus devant. C'est clair que ça peut être utile, les outils. peut qu'il faut réparer. Je vais regarder à côté. Eh bah, ben, ouvre Rien de spécial. Non, non. d'accord. À côté. Que dalle. Donc va falloir que je gère euh, avec euh, les deux, les deux là. Ok. Clé à molette. On lève clou. Clé à molette. Attends, on va d'abord regarder quel est le problème. Je suis pas ingénieur, hein, qu'on se dise. Mm -hmm. Je vais prendre la clé à molette. Voir ce que je peux faire. Parce que l'enlève clou, il n'y a pas vraiment de clou à enlever. Hein. Ça doit être plus la clé à molette et euh, le truc là. Je sais plus que c'est. Euh, la, la clé à molette et euh, le. Oui, bah c'est bien, mais est-ce que je peux l'ouvrir Voilà. C'est la clé, du coup. C'est une clé. Merde, ça. Clé, voilà. Merde. C'est mes vieilles habitudes pour quitter échappe. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire, ok. Alors, ici, il devrait y avoir quelque chose, hein. j'espère. Euh... Bah alors. On qu'il y a un lit devant, hein. du coup, je ne pas trop ce qu'il faut faire. Bah écoute, euh Je vais voir autre part si y a pas un problème. Ah shit. We got Walker. Il est mort. C'est bon. Non mais il est mort, c'est bon. Yeah, c'est là que tu... Voilà. Ok. Push it. Push it. Why Are you fucking serious? Here, look. Okay, I'll give you il a des notions en plus dans ça. I <rire> don't <Monsieur SNCF. rire> Man, ben, if you could duck, Mais mec, il comprend mieux. Ben, this could be exactly what we need. Je vais lui parler. Euh... on aurait dû laisser lui. Je ne sais pas someone on the side of the road. C'est la même chose que le ne vous pas. pas. Je ne juste pas. pas. Je Je pas. Je les gens prennent sa notes quand right, when sur des stuff comme ça. Nous sommes smarts, nous pouvons le it out. notes, Bon bah... I'll get back to it. Me too. Déjà, il y a ça. A maps about Ça c'est une photo. Bon étant donné que Ben est retourné à l'intérieur, je pense que ça devrait aller. D'ailleurs j'ai pris une clé. Hein. Je me dis que ça peut être utile. Je préfère la clé d'ailleurs. Parce que la clé ça peut être utile. C'est mieux utile, je pense, la clé. Bon, écoute, je Peut-être que ça sert à rien hein, sans doute hein. Il est possible Mais bon au moins ça assomme C'est bien voilà alors Retour Donc c'est moi qui l'ai avec la molette Ok Bon écoutez euh, je pense qu'on va se laisser là Parce que là on a bien avancé euh, J'espère que ça vous aura plu Moi je vais avancer, je vais parler à tout le monde Je vais etc. Donc vous me direz quoi Chalut, chalut